Bonjour à tous, allez aujourd'hui dans l'Expresso on va aborder les sorties ben, de la semaine 2. Hein, cet hiver là pendant les fêtes il ben, n'y a quasiment pas eu d'expresso parce que y avait... les sorties étaient mises en suspens au passage ben, bonne fête à tous ceux qui me regardent. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de bonne année, je suis désolé mais je ne suis pas très sensible à ce genre de truc, donc voilà, c'est pas mon style tout simplement. Je vous remercie en tout cas hein, de l'accueil de l'Expresso, puis de votre fidélité. Aujourd'hui on va aborder les sorties de Game Workshop Shop et on va commencer par celle-ci parce que sinon il n'y a pas de raison hein, qu'il soit toujours en dernier. Puis ensuite on parlera de FFG et de Edge. Allez c'est parti Donc les sorties du géant britannique sont aux couleurs euh, de Edge of Sigma hein, pour cette semaine avec une nouvelle boîte euh, d'initiation... Hein, parce qu'on ne veut pas dire que c'est une boîte de start, mais il euh, n'y a pas assez de figurines pour jouer, de toute façon c'est clair. Mais ça permet de se faire euh, un bon a priori. Elle contiendra donc euh, deux factions totalisant 18 figurines. Euh, avec, euh, avec un master euh, avec un dirigeable euh, dorsal euh, en exclusivité dans cette boîte hein. donc ça c'est plutôt à, à noter on va avoir 6 euh, euh, sky euh, rider et puis euh, un euh, gunholer et puis du côté euh, des euh, disciples on aura euh, un magistère qui lui aussi sera en exclusivité dans cette boîte 6 euh, tsangor euh, bon, si je le prononce mal euh, mettez le dans les commentaires et puis euh, trois screamers. Donc on y retrouvera également un livret de 41 pages, hein, euh, la guerre de l'éther avec l'historique illustré, les plans de bataille, euh, les règles de combat aérien assez important euh, des cartes euh, de charte d'unité, des cartes d'intention cachée et une planche de pions avec carton double face. Bon, c'est le traitement classique hein, de ce genre de boîte chez Games. Comme toujours, euh, cela vous coûterait plus cher hein, d'acheter ces éléments séparément. Et vu euh, qu'il semble y avoir des exclus, eh bien c'est le moment de vous lancer si vous êtes intéressé par ces deux factions. Bon, Ce sera au prix de 145 euros, donc c'est sûr que c'est quali. Euh, les exclus sont intéressantes, mais juste après les fêtes et donc aussi après les impôts, euh, à mon avis, ça va être chaud quand même. Sinon, on va retrouver la sortie de deux euh, Battle Tom, hein, euh, qui sont à l'honneur cette semaine, avec les euh, Disciples of euh, Tsuech, je ne sais pas comment ça se prononce, donc euh, là c'est pareil, euh, désolé, mais euh, <rire> les double E euh, avec des Z, des T et des H, euh, c'est vraiment un truc à suicider, et puis euh, les Caradron Overlords, là c'est plus facile je vous avoue que faire des vidéos en ce moment sur Edge of Sigmar, euh, quand on ne connaît pas tous les peuples, et moi je me borne à traiter les sorties, il y a des moments c'est difficile. Comme toujours, hein, euh, ces hommes seront accompagnés euh, de leur lot de cartes et de pions pour chaque faction, mais en supplément. Euh, on aura 96 pages de fluff, aptitude d'allégeance, trait de commandement, artefacts de pouvoir. Gagons que les représentants de YouTube vous feront des vidéos exclusives sur ces sujets. Donc, n'étant pas un expert, c'est pas moi qui les présenterai. Le Battle Tom, les Battle Tom seront au prix de 32,50 euros, alors que les kits de cartes et de pions, eux, sont au prix de 20 euros. Si vous prenez les deux, ça vous fait quand même dépasser les 50 euros. C'est pas rien. On en prend maintenant l'habitude, les sorts persistants sont également de la sortie. Bon, 30 euros pour 3 figurines avec des profils à télécharger, perso je trouve que c'est un tout petit peu abusé. Mais c'est la tendance, donc tant qu'on achètera, ben, ils auraient tort de s'en prier. Euh, le Daemonic possède quand même mâchoire à vide, hein, pour vous donner un exemple, après que cette figurine s'est déplacée jetée. 9D pour l'autre unité la plus proche à 6 pouces ou moins. Pour chaque jet de 5, l'unité subit une blessure mortelle. Si c'est un sorcier, il subit une blessure mortelle pour chaque 4. Je vous laisse découvrir les autres réjouissances sur le site de Games. Côté librairie, j'ai envie de saluer cette belle initiative d'édition jeunesse avec les troisièmes volumes pour le huitième royaume mortel, la forêt des anciens, et euh, les galaxies distordues, les secrets des taux, que je pourrais carrément avoir envie de lire. Je suis faible. Sinon, on aura euh, quatre sorties euh, pour Warhammer 40K. Euh, donc, on va retrouver le monde de Rin. Euh, on y approfondit un des plus fameux événements de l'histoire de Warhammer 40K. Hein, C'est la chute euh, des euh, Crimson First, euh, confrontés aux orques. Sinon, on va avoir un, un tome sur la Death Watch également. Euh, les meilleurs trackers de Xeno de l'Imperium sont les protagonistes d'un roman qui dépeint leur sélection, leur entraînement et la périlleuse mission qu'ils remplissent pour défendre le domaine de l'empereur. Sinon, on aura l'héritage de Dorne qui complète en fait le monde de Rin euh, en se concentrant sur une modeste escouade de euh, Crimson. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa parce que vous avez le monde de Rin qui va vous parler du sujet dans sa globalité. Puis ensuite, vous avez un espèce de petit épisode euh, à part entière avec euh, l'héritage de Dorne. C'est euh, sympa. Et enfin, euh, opération euh, Shadow Breaker. C'est la suite, tant attendue, de Deathwatch, Watch, bourrée d'actions xénocides, telles qu'on pourrait l'attendre de la part de Steve Parker. Allez, on va passer aux sorties de FFG et de Edge. On va commencer avec la nouvelle extension de Aurora Arkham, la face cachée de la lune qui contient le scénario 3A de la campagne des dévoreurs de rêves dont j'avais déjà parlé sur la page. Ce paquet contient 60 cartes fixes euh, avec de nouvelles cartes joueurs destinées à améliorer vos decks existants et un nouveau scénario qui peut être joué soit en mode indépendant, soit au sein d'une campagne, euh, les dévoreurs de rêve. Du côté euh, du Seigneur des Anneaux, on aura la Cité euh, d'Ulfast qui est également elle, un paquet d'aventures de 60 cartes fixes pour l'extension La Revanche du Mordor, dont il me semble que j'avais également parlé dans euh, Un Expresso. Ce paquet propose de nouvelles cartes pour enrichir les decks existants, ou en créer de nouveaux, et offre aux joueurs un scénario original dans lequel leurs héros pourront s'aventurer. On tournera pour ces deux paquets autour des 15 euros pour les extensions et le lien est sous la vidéo. Alors, désolé pour ceux qui attendaient les packs d'extensions X-Wing. C'est vrai qu'en début de semaine, ils étaient annoncés sur le site de FFG pour cette semaine. Mais de toute évidence, ils ont été repoussés. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant et j'essaierai de vous les présenter si je les reçois. Pour Edge, une belle semaine en perspective avec le très alléchant Black Ops, qui est une extension pour Zambicide Invaders, avec six nouveaux héros, des nouveaux ennemis, de nouvelles salles et équipements. De quoi relancer la chasse pour ceux qui auraient déjà écumé la boîte de base, ce sera au prix de 60 euros. Pour conclure, on retrouvera également Holding On, la vie trouble de Billy Kerr. En fait, c'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs incarnent le personnel soignant d'une équipe chargée de prodiguer des soins aux malades en phase terminale. Wouh C'est la fête Votre nouveau patient a été admis en urgence après une crise cardiaque survenue durant un vol entre Sydney et Londres. Tout ce que vous savez de lui au début de la partie, ben c'est qu'il s'appelle Billy Kerr et euh, qu'il a 60 ans et euh, qu'on ne lui donne plus que quelques jours à vivre. Les joueurs doivent travailler de concert pour fournir à Billy les soins appropriés et répondre aux urgences médicales tout en gagnant sa confiance. Au gré des 10 euh, scénarios entièrement euh, rejouables, vous devrez plonger sans réserve dans les abysses de son passé chaotique afin de reconstituer toute sa vie à partir de ses souvenirs. Et lorsque vous en aurez appris euh, davantage sur Billy, vous saurez peut-être euh, trouver euh, le courage qui lui manque pour affronter ces trois regrets qui le maintiennent en vie. Ce sera au prix de 39 euros. 95 et vous l'avez compris, ce sera disponible dès aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour euh, votre fidélité, fidélité à la passe, fidélité euh, à la formule. L'année 2020 s'annonce plutôt bien avec pas mal de projets, mais ça, on en reparlera sans aucun doute euh, lors d'une quantité Allez, je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour le type en face. Allez, ciao